À la croix, à la croix, où j'ai reçu le pardon, le fardeau de mon cœur est ôté. Je ne crains plus, car je suis racheté, et je chante à celui qui m'a sauvé oh oui, à la croix. À la...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 où je reçus le pardon, le fardeau de mon cœur étonné.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 Il planait sur les ailes du vent, il faisait des ténèbres sa retraite, sa tente autour de lui. Il était enveloppé des eaux obscures et des sombres nuages, de la splendeur qui le précédait, s'échappait les nuées, l'encens de la grêle et le charbon de feu. L'Éternel tonna dans les cieux, le Très-Haut fit retentir sa voix avec la grêle et le charbon de feu. Il lança ses flèches et dispersa mes ennemis. Il multiplia les coups de la foudre et les mit en déroute. Le lit des eaux apparut. Le fondement du monde fut découvert. Par ta menace, ô Éternel, par le bruit du souffle de tes narines, il étendit sa main d'en haut. Il me saisit et me retira des grandes eaux. Il me délivra de mon adversaire puissant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 Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Et avec les pervers, tu agis selon sa perversité. Tu sauves le peuple qui s'humilie et tu abaisses les regards au teint. Oui, tu fais briller ma lumière. L'éternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur les troupes en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Car qui est Dieu si ce n'est l'éternel? Qui est et qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? C'est Dieu qui me saint de force et qui me conduit dans la voie droite. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Et il me place sur mes lieux élevés. Il exerce mes mains au combat. Et mes bras tendent l'arc des reins. Tu me donnes le bouclier de ton salut. Ta droite me soutient. Et je deviens grand par ta bonté. Tu élargis le chemin de mes pas et mes pieds ne chancellent point. Amen. Ô oh Seigneur, entend ma prière. Je veux garder. il sera toujours au notre roi nous sommes vraiment apaisés et nous sommes vraiment consolés, restaurés, soutenus aussi par ta main puissante, mon roi. Parce que tu es présent, c'est pour ça, Père Saint-Dieu. Nous n'avons pas de crainte, mon bénémoine Père Saint-Dieu, nous n'avons pas la peur, mon roi. Nous avons simplement du respect à ton endroit, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. roi, et honneur à toi encore pour ce genre, cet instant béni, Père Saint-Dieu. Que tu nous donnes encore, mon bénémoine, dans ta présence à toi, pour qu'ensemble nous puissions élever nos voix et aussi nos cœurs, mon bénémoine Père saint aussi, nos âmes et nos pensées, bénémoine Père Saint-Dieu. Oh, tu es vraiment un appui certain Un secours qui ne manque jamais Au temps de la détresse, mon bénémoine, Père Saint-Dieu Lorsque nous t'avons invoqué, Seigneur Tu as entendu nos prix. Oh, tu as exaucé, mon bénémoine, Seigneur et Dieu Tu n'es pas sourd, mon roi Tu as des oreilles, tu entends et tu as entendu, Seigneur Tu es venu au secours, mon bénémoine, Père Saint-Dieu Que ton nom soit célébré Qu'il soit vraiment élevé encore, Seigneur Merci encore pour le souffle de vie Et la grâce encore, pas puissant d'être parmi les vivants Les vivants, c'est ceux la qui te loue aujourd'hui, comme nous te louons ce soir, béni mes Pères, Dieu, pour ta présence glorieuse et divine, mon Seigneur. Merci encore pour ton amour, béni mes Pères, Dieu, d'avoir inspiré de et les cantiques roi. aussi pour les témoignages, pour tout ce que tu fais, Seigneur. Oh Dieu, chaque jour, à chaque instant, nous avons la joie de voir ta voix dans notre vie, Seigneur. Malgré les combats, mais tu es toujours présent, Seigneur. Tu nous inscris, tu nous enseignes, mon béni mes Pères, Dieu, à prendre davantage comment manier l'épée, Seigneur. Sois béni encore ce soir, Souviens-toi de tout ton peuple, mon mon Père Saint-Dieu, qui, qui est vraiment aussi connecté dans différents endroits. Et ceux qui arriveront à pouvoir entendre ta parole à toi, mon mes Père Saint-Dieu. Seigneur, soutiens ceux qui sont aussi dans leur maison, à différents endroits où ils se trouvent, mon béni Père au oh dieu Seigneur, nous voulons vraiment, au Dieu, avoir un cœur, pendant qui s'unit encore davantage pour pouvoir également te louer, te servir encore pour tes offens, Seigneur. Nous pensons à tout ton peuple, Seigneur, qui soit béni là où il se trouve, Seigneur Jésus. Nous te remercions vraiment pour ta présence glorieuse, Père saint -Dieu. Dieu pour le souffle de vie que nous avons, à toi la gloire, l'honneur, la puissance et la victoire, car nous t'avons ainsi prié, glorifié, remercié Père, dans le nom du Seigneur et sauveur Jésus Christ, Amen. Il est très bon notre Dieu, il est merveilleux, oui comme nous l'avons chanté, qu'il entende nos prières, il entende et il exauce, que Dieu vous bénisse et qu'il vous ici, Vous pouvez vous asseoir. Oui, c'est toujours merveilleux lorsque nous pouvons nous retrouver, quand nous pouvons élever nos yeux vers le ciel et dire merci Seigneur pour le souffle de vie. Et quand on peut voir aussi le frères et sœurs que Dieu nous a donné par sa grâce, c'est toujours merveilleux. Et je comprends pourquoi aussi les frères dans les temps, ils remerciaient le Seigneur pour tout le bienfait qu'il leur avait accordé aussi. Et la grâce de pouvoir aussi avoir aussi ces frères et ce peuple qui... Comme un accord se donner au Seigneur et aussi, comme la Bible l'a dit, ceux qui ressurent de bons cœurs sa parole, ils furent donc baptisés. Nous avons besoin de pouvoir avoir des frères et des sœurs qui ont vraiment le cœur donné tout entier au Seigneur. Cela aussi reconforte dans la marche aussi, effectivement. C'est pour ça que lorsque il s'est mis là devant ces hommes qui étaient assis, de rois et tout ça, les entendants qui voulaient l'intimider pour savoir par quelle autorité et par quel pouvoir et au nom de qui qu'ils avaient fait ces miracles de cet homme important de naissance et qui a eu pu avoir marché, dont les pieds ont été récréés. Et ils étaient vraiment aussi en colère parce qu'ils soupçonnaient qu'il y avait quand même quelque chose qui était en rapport avec ce Jésus, mais comme ils ne l'aimaient pas, ils ne voulaient pas vraiment que... ça se sache qu'il est vraiment celui qui fait toutes ces choses. Alors Pierre rempli du Saint-Esprit, les fixant du regard sans qu'il ait eu peur, effectivement. Et il a fait comprendre d'une manière assez claire que, oui, c'est vrai que dans les cieux sur la terre, il n'y a pas un autre nom à lequel nous sommes aussi sauvés. Et que c'est par ce nom de Jésus-Christ que cet homme ici a, a reçu donc la guérison et la délivrance. De Jésus, c'est lui que vous vous avez rejeté en fait. Il n'y a aucun autre nom qui a été donné. Par lesquels nous pouvions être sauvés. Voyez-vous, la colère s'est emparée d'eux, effectivement, parce que lorsqu'on a cité simplement ces noms, leur problème, c'était ces noms-là. On ne veut pas de ces Jésus, en fait. Et ils ont bâti de verges, effectivement, ces hommes qui témoignaient de ces Jésus, et qui restaient fermes dans leur foi. Comme il leur a dit, ils, ils ont dit à Pierre et des autres, effectivement, que nous vous interdisons de parler de ces noms, de prêcher en ces noms, et puis parler de lui, effectivement. Il dit, mais jugez en vous-même, effectivement. Faut-il vous obéir à vous plutôt qu'à Dieu Nous ne pouvons qu'obéir à Dieu, effectivement. Et encore la colère est montée, encore, effectivement, parce qu'ils ont vu qu'ils s'imposaient, mais en fait, ils ne pouvaient pas arriver à pouvoir à domination sur ces hommes-là, parce que c'est Dieu qui dominait sur eux. C'est comme ça qu'effectivement, qu dans la colère, ils ont demandé qu'on puisse les frapper avec des fouets ils ont frappé vraiment avec des fouets, avec menaces encore, les interdisant, effectivement, de ne pas prêcher en sinon. Et quand ils sont donc sortis, ils allèrent vers le leur. Ça, j'aime beaucoup, ça. Que Dieu soit béni. Ils avaient aussi le leur. Vous voyez, mon frère et ma soeur, c'est ça que l'évangile montre, effectivement, que nous devons vraiment. Faire tous les efforts pour que nous puissions nous conformer à la volonté de Dieu. Nous avons tous besoin de vrais frères et de vraies sœurs aussi. Pourquoi laissons-nous toujours le côté mauvais dominer Pourquoi toujours cette noirceur en fait dans le cœur Nous voulons avoir des frères et des sœurs avec lesquels que quand nous avons des soucis, nous mettons un genou ensemble. Les nôtres, ils avaient aussi le leur. Je remercie Dieu parce que Dieu leur a donné leurs, il donnera aussi le nôtre. Pourquoi nous soupirons après cela et que nous prions que Dieu, notre Seigneur, comme il est fait, il fait son travail, mais il le fait aussi à la perfection. Et nous demandons qu'il nous accorde cette grâce qui est vraiment un nettoyage complet. Nous le remercions pour tous les bienfaits qui ne cessent de pouvoir accomplir parmi nous aussi il le fait, il le fera nous le prions aussi pour qu'il agisse selon son autorité et qu'il fasse que sa volonté puisse s'accomplir que ça nous plaise ou pas nous n'avons pas imposé à notre Seigneur ce que nous voulons mais nous voulons que lui nous impose ce que lui veut que nous puissions arriver à pouvoir faire parce que c'est à lui que nous devons obéir et non que lui nous obéisse. Nous devons eh, réellement aussi être dans cette position-là. Il donne et il reprend quand il veut, comme aussi cet homme a eu à pouvoir vraiment faire une déclaration tout à fait étonnante et qui est restée à une marque effectivement dans chacun de nous et dans tous les endroits où la parole de Dieu est prêchée. Il a donné notre Seigneur, il a repris, que son Saint-Nom soit glorifié. C'est comme cela que nous avons a pris de lui et surtout c'est par les expériences que tout cela que nous ont précédés ont pu arriver à pouvoir passer et dans le moment le plus difficile de douleur aussi ils apprécient la décision de notre Seigneur. Notre frère Marcelin a perdu donc son cousin euh, en Afrique et dans des circonstances un peu difficiles et euh, cela s'est passé euh, la semaine passée, donc, euh, donc le jeudi passé Et il a laissé euh, femme et enfants, et une veuve aussi là-bas. Nous allons prier pour eux, que le Seigneur console notre frère, toute sa famille, notre soeur Juliette et tous les enfants aussi, et ses frères aussi, ceux qui sont là-bas aussi en Afrique. Et toute la famille entière aussi, son cousin qui a eu à pouvoir aussi partir ainsi. Nous prions que le Seigneur vraiment qui console le cœur. C'est pour ça que nous aimons l'avoir parce que dans différentes circonstances, nous avons toujours besoin de lui. Nous allons donc prier. Tendre père et précieux sauveur, c'est vrai, Job avait raison de pouvoir dire que l'Éternel a donné, c'est toi qui donnes parce qu'il n'y a aucune vie qui vient par soi-même. Toute vie qui vient, mon de mes Père Saint-Dieu, c'est parce que toi tu le veux. Et c'est toi qui fais ces dons, c'est toi qui donne effectivement aussi. Mais quand tu as vu aussi, Père Saint-Dieu, que euh, cette vie doit partir maintenant et la course se termine aussi, mon de mes Père Saint-Dieu, tu le retires. Oh, c'est vrai, c'est pourquoi nous avons toujours prié en disant que ta volonté soit vraiment faite, mon roi. Nous n'avons que du respect à ton endroit, la crainte à ton endroit, mon de mes Père Saint-Dieu, comme... Euh, Moïse a pu le dire, enseigne-nous à compter vraiment nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse divine de Dieu. Merci pour cette bonté. Merci pour cette grâce que tu témoignes aussi, Père Saint-Dieu, parce que c'est toi qui console aussi le cœur. Tu aussi consoler notre précieux frère Marcelin et aussi la famille là-bas qui est en Côte d'Ivoire, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Seigneur, oh, que tu puisses agir encore pour ces enfants des orphelins qui sont restés. Ils ont vraiment besoin. Tu as dit que tu étais le père des orphelins. Tu gardes, tu protèges, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. C'est pourquoi nous te demandons grâce que tu puisses les aider et leur venir aussi en aide. Sois béni, sois glorifié, sois exalté. Car tu es notre Dieu, nous t'avons ainsi demandé et prié par, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus Christ. Amen. Que notre Dieu soit béni et glorifié. Nous nous prenons dans les Saintes Écritures, dans le livre de Jean. Livre de Jean, chapitre 15. Jean 15. Et nous pouvons lire à partir du verset 12. Jean 15, verset 12 C'est ici mon commandement Aimez-vous les uns les autres Comme je vous ai aimé, Amen Précieux sauveur et maître béni Nous nous tenons encore devant ton trône de grâce Pour te supplier Seigneur, tu nous as accordé vraiment un privilège C'est de trouver grâce devant ta face d'être dans un lieu où ton nom est glorifié et chanté, Père Saint-Dieu, de nous permettre de participer à la louange, à l'adoration, Seigneur, oh Dieu. Oh, Père Tu-Puissant, et louer ton saint nom. c'est vraiment des moments tellement merveilleux. Oh, glorieux encore, Père Saint-Dieu, parce que tu aimes être adoré, tu aimes être loué, parce que tu le vaux, Seigneur, tu, tu le mérites, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, de ce que nos cœurs puissent vraiment te louer, te glorifier, T'exalter encore davantage au plus profond de nous. Merci pour ces instants que tu nous donnes. Aussi ta parole, mon bénéfice Père, c'est en toi qui nous enseignes. Tu nous enseignes pour que nous puissions être semblables à toi. pardonne nous, Père et pardonne-moi aussi Père. Je te demande cette grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous. Celui qui parle ainsi, c'est le Seigneur. Donc, vous vous souvenez, dans les scènes Écritures, je pense que c'était dans Matthieu, chapitre 13, lorsqu'il a parlé du semeur et puis après, les disciples lui ont posé la question de pouvoir savoir ce qu'il en était, effectivement. Et vous remarquerez très bien qu'il a répondu, je vais juste trouver cette écriture, effectivement, vous le connaissez, mais je vais juste trouver. Il a, il a dit quelque chose, effectivement, dans, dans cela, quand il, il parlait. Merci Seigneur, c'est cela. C'est dans Matthieu 13, verset, euh, verset, verset 16. Matthieu 13, verset 16. Et donc, il a donc répondu à ses dis, euh, disciples, effectivement, quand ils lui ont posé la question, euh, pourquoi on n'a en parabole, et vous, vous connaissez la réponse. Et il dit, euh, ici... Euh, parce que la, la question était verset 10, il dit, les disciples s'approchèrent et lui dirent pourquoi leur parles tu en parabole. Et puis il a répondu. Alors verset 16 il dit, mais heureux sont donc vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Verset 17, je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et des justes, vous entendez bien ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Donc il s'adressait bien à ses disciples, effectivement, ces temps-là, lorsqu'il était là, il, il parlait et il, dit à, il leur dit effectivement que... Euh, et, mais ils ressent vos yeux pour parce qu'ils que, qu voient aussi, peu, et vos oreilles parce qu'ils entendent, effectivement. Et beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, et entendre ce que vous entendez, effectivement, dit, et, et, et ils ne l'ont pas entendu en fait. Il y a eu un homme aussi le Seigneur de l'Écriture. Donc Dieu, notre Seigneur, a rendu vraiment un témoignage aussi puissant qui est resté une marque jusqu'à ces jours nous l'avons cité tout à l'heure. Effectivement, il a même dit à Satan, il, dit, il a regardé, il dit, a dit, « As-tu remarqué mon serviteur Job ?» Et Dieu, notre Seigneur, a, a fait le lâche de. Vous vous rendez compte Nous, nous rendons... C'est extraordinaire que Dieu du ciel, qui regarde sur la terre tous les hommes, effectivement, qui vivent n'importe comment et qui fassent le loge d'un homme un être humain. Et il a cette allégresse, cette joie de pouvoir parler à son ennemi, en fait. Pour lui, lui faire remarquer que tu fais tout ce que tu veux pour pouvoir détruire ce que moi je suis en train de pouvoir faire. Mais je te fais remarquer une chose. Peut-être en passant, tu n'as pas fait attention, très bien. Mais je te rappelle, est-ce que, as-tu remarqué, as-tu fait attention à mon serviteur Job. Et puis, Dieu dit de Job, il dit, <rires> ils vont les lire, hein, Job chapitre 1, oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est cela c'est ça, c'est Job, c'est ça, premier yes Job chapitre premier chapitre voilà chapitre premier, voilà, un... Alors, voilà, voilà. Donc, euh... voilà, voilà, c'est verset 8. Verset 8, c'est C'est Job 1, 8, il dit, l'Éternel dit donc à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job c'est extraordinaire, hein, quand on lit les Saintes Écritures. Bon, euh, c'est vrai qu'on continue toujours à lire, mais je n'ai pas encore trouvé, effectivement, cette manière de pouvoir dire Dieu s'adressant, effectivement, Dieu à Satan, pour un homme de cette manière-là. Parlant d'un homme, en fait, il dit Mais est-ce que tu l'as remarqué, cet homme qui s'appelle Job Et puis, le Seigneur dit Il n'y a personne comme lui, sur la terre. Donc, <rire> le Seigneur était sûr de cet homme-là, Job. Mon frère, ma soeur, Job était un homme conçu comme toi et moi. On prend toujours beaucoup d'excuses, frère. Je ne suis qu'un humain. C'est juste qu'un homme, effectivement. Mais Job était un homme comme toi aussi. Mais toi et moi, ce que nous avons encore de plus, c'est la grâce de Dieu, en fait. Il n'y a personne. C'est pour ça que nous le disions, les heures passent vite pour nous. Vous pouvez ne pas accepter ou même fermer vos oreilles, ignorer, mais quand même, vous entendez. Ça, c'est la base sur laquelle Dieu va nous juger. On nous dit que toute bouche sera fermée. Vous n'aurez même pas à pouvoir vous justifier. Comme je me dis, vous vous justifiez trop, beaucoup trop souvent. Mais ça, ça, ça, ça, Vous n'aurez même pas à pouvoir vous justifier. Vous vous souvenez de euh, ce témoignage que je vous ai rendu ici Tout le monde le connaît. C'est Daniel Curry. Daniel Curry. Quand on lui a posé la question... Daniel Curie, « Depuis que tu es né, n'as-tu jamais volé ?» Vous n'oublierez pas, frères et sœurs, que Daniel Curie était un homme qui était là, qui a connu le Seigneur, qui a rendu témoignage, vous vous souvenez, non ouais. Mais ces jours-là, on lui a posé la question. Daniel Curie, « N'as-tu jamais volé ?» Alors il dit que quand on lui posait la question, ben, il le voyait un écran devant lui. Il s'est voyé lui-même, Daniel Curie. Il avait les conscience, je venais même très bien du jour et de la date en hein, question où il s'est trouvé en passé. Et il volait. Alors, quelle explication, vous qui aimez trop, vous justiciiez, quelle explication Daniel Curie pouvait donner Il pouvait dire Je n'ai jamais volé, parce qu'il s'est voyé lui-même. Et il s'est souvenu que ces jours-là, j'ai vraiment volé. Donc, c'est pour ça que nous, nous relisons ici, il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. C'est pour ça que nous prions, le jour que nous avons, ici frères et sœurs, la crainte de l'éternel, nous devons avoir la crainte au manque du respect à Dieu. Parce que la Bible dit que la crainte de l'éternel, c'est bien le commencement de la sagesse. Ne suivez pas les gens qui sont à l'extérieur de tout ça, qui vous envoient des messages. S'il vous plaît, frères et sœurs, vous, vous devez vous tenir simplement dans les saintes écritures, parce qu'il s'agit de votre vie à vous. C'est le temps où nous devons vraiment nous préparer, en fait. Vous pouvez être très conscient de ce que le Seigneur, notre Dieu, a promis. Parce que, regardez, euh, si nous prenons dans les scènes écritures, et, et ça c'est toujours très frappant. Il c'est vraiment très frappant. Et le Seigneur nous aide. Et, parce qu'il ne nous a pas euh, laissés dans l'ignorance. Parce que vous remarquez très bien que vous allez comprendre. Vous remarquez très bien comment cet homme de Dieu, conduit par le Saint-Esprit, il fait sortir les paroles et exprime les choses, effectivement. Dans 2 dans, dans Pierre chapitre 3, comme ça vous comprenez, parce que c'est ce cela nécessaire pour que vous puissiez voir cela aussi. Qu'est-ce qu'il nous dit dans 2 Pierre au chapitre 3 C'est euh, cela, oui c'est ça, oui c'est ça. Oui, c'est ça. Mmh, ça. Mmh, mmh. Voilà. 2 Pierre chapitre 3, il dit.. Verset, euh, verset 5. Les trois, verset 5, il dit, ils veulent ignorer en effet, parce que <rire> nous, nous ne devons pas avoir l'ignorance des choses de Dieu. Il hum? ne faut jamais mettre en oubli ce que Dieu nous a dit. C'est pour ça que l'apôtre Pierre, ici, nous rappelle ici, d'abord, nous recommençons ce verset, il dit, Voici déjà, verset voici déjà bien aimé la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements, vous suivez À éveiller hein, votre saine intelligence. Afin que vous vous souveniez, toujours, ce qu'on nous dit, c'est quand même des choses qu'on doit garder. Mm -hmm. Vous vous souvenez, dans les scènes écritures, Matthieu, chapitre 13, effectivement, Hein, C'est lui dont la semence est tombée le la long du chemin. Vous vous souvenez euh, Qu'est-ce qu'il est dit effectivement que le diable vient et il enlève ce qui a été sémé. Alors, c est, c est beau, de quoi a-t-on parlé Je ne me souviens plus, vous vous souvenez, non Et vous savez pour quelle raison il enlève cela Il dit, la Bible dit parce que en fait que vous ne puissiez pas être sauvé. Mmh, C'est sûr, parce que. Si c'est du vide, tu vas t'accrocher à quoi? Il faut qu'il y ait quelque chose, ma soeur. C'est pour ça que vous venez vous asseoir. Vous faites tous les efforts, le travail les fatigant. Il faut que je vienne quand même à la maison du Seigneur. Ne rentrez pas vide. -garde. Si je dois rentrer, il faut quelque chose. Peu importe, même si je, mais je dois avoir quelque chose qui, qui me permet de pouvoir tenir. C'est ce que Dieu veut. Que Dieu nous aide. Alors, il dit, mais en fait, que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance, verset 2, par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Vous comprenez cela Est-ce que vous comprenez Vous saisissez Les prophètes ont prophétisé. C'est ça l'importance du ministère apostolique. Ce sont les apôtres qui arrivent à pouvoir placer les choses à leur place pour nous montrer leur accomplissement. Vous savez, non C'est des écritures, non Parce qu'il dit, bah, par exemple, quand, quand David priait dans psaume 16, il dit, mais tu ne permettras pas que ton sein voit la corruption, comme il était prophète. Ça, c'est ce que l'apôtre Pierre a dit. Vous comprenez, non parce qu'on a vu effectivement qu'il est mort. Permettez-moi de vous montrer effectivement avec certitude qu'il est mort et qu'il était en Céveli. Il savait que c'est c'était. C'est de la résurrection de Jésus Christ qu'il a donc prophétisé et annoncé. C'est ça en fait. Ils ont proclamé, annoncé, mais les apôtres prennent les Écritures. Le place à la place pour monter. Voici l'accomplissement de la parole de Dieu. Alors ah, bon, on continue ça qu'il veut. Donc verset 3, verset 2. Verset 3 dit, mais sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra de mon avec leur aillerie, marchant selon leur propre convoitise. Et disant, où est la promesse de son avènement C'est souvent quand on arrive à ce point-là, les gens se fatiguent. Vous avez dit qu'il viendrait, il viendrait. Mais oui, c'est vrai. Nous avons, la Bible a raison quand il dit, il va venir. C'est le découragement qui prend en place. Mais elle voyait, elle savait. Que c'est lui là, en tout cas, aussi longtemps qu'ils essaient, que, que c'est lui qui va le faire, tu peux m'insulter, tu peux. Même s'il me dit que je suis chien, il n'y a pas de problème. La persévérance. D'ailleurs, nous en avons parlé souvent ici, hein, puisque le Seigneur l'a même dit pour nous. Hein. Il dit Mais vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez donc ce que vous avez promis. N'est-ce pas vrai Vous comprenez, non donc il faut c'est cela qui nous tient, hein? persévérant dans la chose que nous avons donc la foi est importante. La foi vient de ce qu'on entend. Je le crois. Même si on me dit que c'est pas vrai, moi je le crois. Quand je le crois, j'y m'accroche. Il faut fortifier donc par la foi. Vous voyez comme si c'est important que toutes ces choses soient liées et gardées aussi dans notre cœur. Sans la foi, il est impossible. Hein? Nous continuons. « Où est la promesse en avènement Car depuis que les, les pères pardon, sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. » C'est parce qu'ils ne regardent pas bien. Mm -hmm. Mais toi, tu as les yeux. Tu regardes et tu vois effectivement que l'horloge... Ah oui, je crois que... <rire> je pense que vous êtes au courant, puisque ce sont les scientifiques eux-mêmes qui ont eu à pouvoir faire sortir l'horloge maintenant. C'est passé, tout le monde, je crois que tout le monde est au courant. Ah, c'était minuit, minuit, moins 10, je sais pas, moins 10, ou comme ça. Mais maintenant, c'est quelques secondes, ça me dit qu'il y quelques secondes pour que le monde s'arrête. Oui, oui. Ils ont montré la horloge, effectivement, des scientifiques. Ils ont dit parce qu'ils ont commencé à expliquer, effectivement, ils dit, la fin est tellement.. C'est vrai. Hein? Je regardais, j'ai dit, est-ce qu'ils comprennent vraiment ce qu'ils disent C'est vrai aussi. Fin de toutes choses proches. Donc les hommes sont dans les tremblements. C'est pour ça qu'ils prennent des décisions de temps et de travail avec tout un mélange. Si vous remarquez aujourd'hui, même dans la, dans la technologie, même dans la science, dans l'informatique, tout ça, il y a tout un tas de méli mélange Vous avez un appareil aujourd'hui, demain il devient obsolète. Vous comprenez, ça dit demain il devient vieux. C'est pour ça qu'on vous nourrit avec euh, si euh, S14, S52, S53, S54, je ne sais pas combien on veut s'arrêter, S128. Donc vous, demain vous avez S28, aujourd'hui demain vous avez S29, et puis, puis S29, et puis vous êtes tellement tenu à hein, tu, tu veux avoir le S29, mais tu as déjà 28, tu n'as même pas terminé beaucoup, tu passes dans le 29 et puis après avoir 29, et puis les 30, Donc. On nous tient toujours. Oui, mais c'est c'est ça, en fait. L'esprit est toujours tenu, en fait, en haleine pour que tu ne regardes pas tellement très bien. Moi, en fait, bravo, c'est bon. On le dit, verset 5, il dit, « Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu. » Vous vous souvenez, non ?« De même ne terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde alors périt, submergé par l'eau. » il nous ramène à la Genèse. Que beaucoup oublient, ils pensent, oh Genèse, ça ne serait... non, non, non, non, non, non. non. C'est toujours important parce que tout commence par la Genèse. C'est là que tu vois la puissance de la parole de Dieu, la puissance de Dieu. Et même comment les péchés tendent dans le monde. Toujours Genèse. N'oublie mm -hmm. pas Genèse. Amen. Et c'est la Genèse aussi qu'on est revenu aussi. Chaque chemin se produira ah, selon toujours Genèse. Qui nous démontre, cest que Dieu n'échange jamais la parole, jamais. Elle demeure toujours pareil C'est là que. Et puis, nous avons entendu aussi dans l'Epsom, je vois, 18, non La parole de l'éternel est éprouvée. C'est. C'est la grâce de Dieu, je vois, c'est tout, quand nous prêtons bien l'attention. Nous allons arriver à ce que je veux dire. J'ai il dit, que il dit, par ces choses, le monde alors périt submergé par l'eau. Il dit, tandis que par la même parole. Alors si nous avons réalisé que nous nous souvenons que c'est par la parole de Dieu que le monde est submergé par l'eau, et que par la même parole, il dit encore que cette monde va être détruite par le feu, comment pourrais-je douter en fait parce que la première déclaration s'est accomplie. Ah ben oui, tout le monde a douté. Quand Noé sorti, effectivement, Dieu va détruire par lui. Ils étaient tellement des grands scientifiques. Ils ont tous douté. Mais ton, tes doutes à toi ne vont pas stopper Dieu de pouvoir, même si dans ce monde ici, où nous sommes aujourd'hui avec ces mélanges, tu veux te rester dans le mélange et tout ça, vivre comme un cochon, comme tu veux, ça va pas arrêter Dieu de pouvoir trouver un peuple sain. Est-ce que vous comprenez? C'est pas parce que toi tu vis dans le sourire que ça va arrêter Dieu de marcher dans la sainteté avec son peuple. Il l'a prononcé, il va l'obtenir. C'est comme cela que c'est un quand il disait. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez très bien. Hein, bon, pour nous, le temps file vite aussi. Hein. Alors, vous vous souvenez très bien, je pense bien, que depuis que la terre a été créée, Dieu est très bon. Hein, il n'avait jamais fait pleuvoir sur la terre. C'est un Christ là, dans le chapitre 2, hein, il y avait une vapeur, c'est-à-dire la rosée. C'est cette rosée-là. L'homme n'avait jamais vu la pluie. <rire> Depuis qu'il existait sur la terre, il n'avait jamais vu une goutte qui tombait. Mais voilà qu'un monsieur, qui pour eux est un fou, qui sort, qui dit Dieu va détruire cette terre ici, tout ça, par l'eau. Puis il lui poserait la question mais cette eau viendrait d'où C'est les déluge. <rire> et vous vous rendez compte nous allons avons parlé ici Dieu a une sagesse extraordinaire quand il a créé les cieux et la terre vous me suivez il avait mis une sorte de voûte que les gens ne faisaient pas attention au dessus duquel il y avait des l'eau c'est écrit dans les saintes écritures il savait très bien pourquoi cette eau était là <rire> Ouais. c'est pour ça même aujourd'hui, les doutes ne servent à rien. Parce que ces gens-là doutaient, mais en fait, l'eau était là, mais ils ne le voyaient pas. Mais Dieu, la foi que Dieu donne, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est que c'est comme si nous l'avons la chose, en fait. Donc la foi savait que l'eau était là. C'est comme aujourd'hui. Il ne croit pas vraiment à la parole de ce Dieu ne va pas frapper. Mais la colère est là. Il va te frapper. Alors, <rire> rapidement, il dit, tandis que par la même promesse, les cieux et la terre, à présent sont gardés, réservés par le feu, pour le feu, pardon, et pour le jour du jugement de la ruine des hommes impies. Donc c'est ce que je dis toujours, bon, les gens vont toujours penser que ce monsieur, il est vraiment moyenâgeux qu'on puisse fabriquer des voitures sans batterie, avec batterie ou quoi que ce soit, avec l'électricité même qui vole avec le vent sans qu'il y ait des gaz dégagés, ça va brûler. Oui, c'est vrai, frères et sœurs. Que vous puissiez pas, que vous puissiez retenir votre souffle en fait de ne pas polluer, ça va dégager, ça va brûler. Tout le travail que les hommes font, c'est inutile. Mais ils ne vont pas croire, hein. Ils vont pas vous croire, non, non, c'est vraiment inutile. Enfin, bref, bon, enfin ils ne croiront pas, mais bon, mais. Alors, de toute façon, ils sentent, hein, les glaciers. Mais si vous quand même, vous voyez tout ça, pourquoi est-ce que vous vous mettrez pas encore davantage dans les choses de Dieu Parce que vous êtes de ceux-là qui acceptent enseigner. La parole de Dieu vous démontre effectivement, et vous voyez de vos yeux, mais que c'est ce que Dieu nous a dit en fait. Et puis vous dites, nous voulons devenir des écolos. <rire> et c'est que l'eau, pourquoi faire ah ben bon, C'est pas notre problème. Enfin, oui. Ils font ce qu'ils veulent. Mais je n'ai rien à voir avec la politique. Hein. Parce que je sais que les gens m'écoutent là, mais je n'ai rien à voir avec la politique. Je dis simplement. Mais il est une chose, verset 8, bien aimé, que vous ne devez pas ignorer, vous, vous ne devez pas ignorer. Si eux, ils ignorent, ils ignorent, mais vous ne devez pas ignorer ce que devant les seigneurs, un jour est comme, et mille ans sont comme... Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient. Toi ne sois pas parmi ces quelques-uns-là qui croient que le Seigneur tarde. Quand on dit qu'il vient bientôt, ah j'ai encore cinq ans, j'ai encore dix ans. Non monsieur, vis comme s'il peut venir demain tout en te disant que moi je peux. Oui, c'est vrai c'est dans cela. faut, faut que vraiment, c'est toujours toujours sur les qui vivent. Parce que ma soeur, mon frère, ma soeur, tu ne, nul ne sais ni les jours, ni Mais toi, tu vis comme s'il ne viendra pas. <rire> Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas travailler, faire des projets, hein. vous devez être équilibré. Vous comprenez que nous... Ah, nous aimerons avoir beaucoup de temps hein. ensemble. Ça nous fait du bien, non D'être là, assis, en... Hein, lisant les saintes écritures, voyant un Dieu qui nous aide à pouvoir voir clair aussi, quand ils rebâtissent effectivement la muraille, vous savez comment ils étaient, non Truelle ici, l'épée ici. Parce que l'ennemi venait toujours pour pouvoir les attaquer. Si tu as simplement te les mettre du ciment tout le temps, tout le temps, tout le temps, il viendra avec l'épée, il va te tuer partout. Mais quand tu as la truelle, s'il si vient, il vient, il croit que tu étais moi occupé là-bas, il paie ici. Alors il vient, il s'arrête de loin. Ah, bien sûr, c'est comme ça qu'ils étaient. Donc toi aussi, tu dois être comme ça. Même si je travaille, je sais qu'il revient bientôt. Je sais qu'il revient bientôt. Donc, le paix de l'esprit. Ah, la parole de Dieu. Tu ne sais pas comment vous parlez. Je supplie Dieu qu'il nous aide. Nous ne sommes pas chez nous. Nous ne sommes pas chez nous. Ce monde n'est pas chez moi. Je suis juste un passant. Les trésors s'entassent quelques par là quelque Mes faux signes, mes anges comme chez moi, dans ces mots, porte oh, Seigneur, jamais, comme chez moi, dans comme chez moi, dans Seigneur, Seigneur, tu si le ciel n'est pas chez moi, alors que ferai je Les je me font depuis la porte du ciel. Je ne me sens jamais comme chez moi dans ces mots. levons nous prières. Tendre père est précis, sauveur. Ce soir, nous voulons encore te dire merci. Nous nous rendons compte, Père, que nous ne sommes pas chez nous. Parce que le monde est en train de pouvoir entrer en ébullition. Et les choses se passent tellement, Père Saint-Dieu, à une vitesse tellement rapide, Père, oh Dieu, la méchanceté a pris tellement de l'ampleur. Et les gens font des programmes des destruction. Ils ne savent plus s'arrêter. Or, il n'y a plus de frein, Seigneur. Mais à cause des élus, mon de Père Saint-Dieu, tu ne permettras pas, Père Saint-Dieu, qu'ils puissent arriver à pouvoir voir leur fin, jusqu'à ce que ton épouse à toi, tes élus à toi puissent partir. C'est pour ça que nous nous préparons. Tu nous prépares, Père Saint-Dieu. Tu nous aides encore davantage à, à réveiller, Père Saint-Dieu. à nous souvenirs, nous rappeler encore davantage, mon roi, ce que nous sommes, ce que tu es pour nous, Père, oh Dieu. Ta parole abondante, mon roi, précieuse et glorieuse, mon béni de mes Saint-Dieu, qui nourrit nos âmes et et qui nous soutient davantage, mon Père Saint-Dieu. Nous en avons vraiment besoin, Père Saint-Dieu, à nous accrocher encore davantage, surtout pour que nous puissions nous préparer. Merci pour ta bonté. Merci pour son amour. Merci encore pour le temps que tu nous as imparti encore aujourd'hui de pouvoir être là, dans ces lieux. Chanter, glorifier ton nom, louant ton nom, bénémé Père de célébrant ta gloire à toi encore aujourd'hui, Père. Ce peuple-là est à toi, mon me Père Saint-Dieu. Oh, loin qui se trouve, Père de Dieu, nos frères et soeurs sont des îles, dans des pays lointains et qui, ce soir aussi, ont été donc connectés, Seigneur, dans ces lieux qui est aussi le leur, mon aimé Père Saint-Dieu, nous te remercions pour tout ce que tu fais. Nous avons tellement besoin de toi, mon bien-aimé, Père Saint-Dieu. Nous avons pu voir comment tu as eu à pouvoir, Père Saint-Dieu, se rejouir d'avoir un homme, d'une autre genre, mon bien-aimé, Père Saint-Dieu, tu l'as dit, ah, c'est vrai, Père Saint-Dieu, nous voulons te demander grâce de nous aider aussi parce que tu veux te présenter à toi-même une épouse, sans tâche, Nérive. Mais tu l'as dit déjà dans ta parole, Père Dieu. Tu nous as prédestinés à être sans irrépréhensible, mon roi. Louange et honneur à toi. Nous croyons, Père Dieu. Il n'y a pas l'ombre d'un doute, mon bénévole Père Saint-Dieu. Nous voulons vraiment demeurer dans cela et, et fuir le monde, Père. Et... Merci. Bénis ton peuple, mon roi. Et... Merci pour ce que tu fais pour chacun de nos Père. Et... Garde ton peuple. Et... Protège-le, Père Saint-Dieu. Et... et soutiens chacun. Nous te demandons cette grâce. Au nom du Seigneur et sauveur, Jésus-Christ, mon roi. Merci. Merci, Père. Alléluia. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Au grand. Chanter un cantique. Numéro vingt-neuf, j'en Numéro 29. Je vis étranger sur la terre. Mon espoir n'est point ici-bas. Je suis du as